Bon, alors, Edith, qu'est-ce que tu nous prépares aujourd'hui Alors, aujourd'hui, je fais des queues de porc à l'étouffer. D'accord. Donc, je vais mettre des oignons et de l'ail pilés dedans. Oui. Voilà. C'est une recette que vous faites à la réunion, ça aussi Voilà. On fait comme ça. Alors, je mets des tomates concassées. Oui. Voilà. D'accord. Une oui. petite feuille de laurier. Oui. Du poivre. D'accord. Bon, c'est du poivre fin. Hein. Pas... Normalement, c'est du grain qu'il faut mettre Non. Non. Du poivre. Après, je mets un petit peu de mélange d'herbes. D'accord. Et ça, tu ah. fais qu'avec les queues de porc, alors Je fais avec des queues de porc ou des pieds de porc. Ah, d'accord, avec tes pieds de porc. Et puis, c'est présenté pareil, non Voilà, tout à fait. Okay. Alors, un petit peu de sel. Ah, tu mets tout, tout de suite Je mets tout. Je mets tous les épices dessus. Ouais, et ça, c'est euh, Je mets un petit peu de jus de, de tomate, aussi. D'accord. Ça va teinter. D'accord. Voilà. Et, euh, et après tu mets pas de sel Je vais mettre du safran. D'accord. Tu vas chercher le safran alors. Donc ça n'a pas l'air euh, trop compliqué, mais ça a l'air euh, d'être sympathique à déguster, j'ai l'impression. On verra tout à l'heure. Donc là maintenant tu Allez, mets. Un du petit safran. peu de safran. Le voilà, safran, ça fait peu, quoi Ça donne de la couleur peu, Ça donne un petit goût et une couleur. D'accord. Alors maintenant je vais couvrir d'eau, D'accord. voilà, et je vais laisser cuire. Et tu vas laisser cuire combien de temps euh, ben Quand ça bout, on baisse le feu, on laisse cuire à petit feu, euh, à peu près une heure. Oui, ah, c'est cuit à l'étouffer. À l'étouffée. Voilà, je remets un petit peu pour que ça cuise bien. Le bord, il faut que ça soit bien cuit. Ah oui, oui. Ouais, que je connais des gens moi qui mangent de porc saignant, mais bon, c'est pas... Non, c'est pas bon. Et c'est pas recommandé en plus. Voilà. Là, okay. Je mets assez d'eau pour que ça cuise bien. Oui. Voilà, je couvre. D'accord. Et je mets sur le feu. D'accord. Bah, une donc... fois que ça bouge, je baisse. D'accord, et donc ça cuira voilà. pendant une heure. Voilà. Bon, bah écoute, je te donne rendez-vous tout à l'heure. D'accord. Bon, bah ben alors ça y est, dites c'est cuit, donc, euh... ah oui, effectivement, ça a l'air appétissant, alors, euh... donc, euh... On... on mange ça avec quoi exactement alors, euh, à La Réunion, on mange avec euh, du riz, ouais. euh, des légumes secs, euh, et puis une petite sauce pimentée. D'accord. À côté, il y a du jus, on peut arroser son riz avec le jus. D'accord, donc là, c'est d'un et... queue de cochon, mais on peut faire ça aussi avec les pieds de cochon. Hein. Voilà, on peut faire avec des pieds de cochon, mais euh, coupés en rondelles. Ah oui, d'accord, ouais, c'est ce que voilà. tu m'avais dit. Voilà, hein. on coupe dans le sens de la longueur, mais nous, les queues de les pieds de porc, on coupe dans, en rondelles. D'accord. Donc, voilà. tu dis qu'on déguste ça avec du riz et puis avec des grains, comme vous dites. Là, voilà, là, là et, rayon. et un petit piment à côté. D'accord. Bah, écoute, je te remercie. On va goûter ça. À bientôt. Voilà. À bientôt.